Alors, bonjour ou bonsoir, vous écoutez euh, le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale ce soir, je suis euh, Jonathan Drapeau et je suis toujours en co-animation avec mon ami d'enfance Benoît Laferrière, a.k.a. Nastrada Comment ça va mon Ben? Ça va très bien c'est une belle opportunité qu'on a d'offrir à nos Wrestle Rock Stars car euh, il y a à peu près 15 jours, le 10 février dernier, ça faisait 20 ans, quelle est la légende de Kurt Henning, Alliance Mr. Perfect, est malheureusement décédé d'un overdose à l'âge de 45 ans en 2003? Oui, puis à cette époque-là, on se souvient, mon ami, il y en a plusieurs qui, ont fait, qui en ont fait des overdoses. Hein. Ce n'est pas, euh, pas né de la pluie, comme on dit. Bon, puis, puis, euh, il n'y pas juste en lutte non plus. Là. Non, non, non, effectivement. Et puis, euh, ben, le regretté Mr. Perfect, euh, on a décidé de lui rendre hommage aujourd'hui. à une émission qu'on voulait. Euh, euh, réalisé là, il y a quelques mois, mais que ça n'a juste pas à donner, dans le fond, qu'on puisse vous le faire. Puis là, ben, on est en mesure de pouvoir avoir un peu de temps pour vous le faire. Donc, euh, dans le fond, euh, <coughs> Kurt, Kurt Henning est né, dans le fond, le 28 mars 1958 euh, à Robbinsdale, au Minnesota. Euh, Puis son père, il était… Euh, c'est un lutteur professionnel, hein Ben, ah, c'est oui, ça Oui, euh, un lutteur de, deux, de, de deuxième génération. C'est ça, ça, dans le fond. Puis il luttait euh, sous le nom de Larry euh, the Axe Enig. Kurt Enig et euh, Rick Rude, le, le, le, The Ravishing Rick Rude, qui sont nés euh, dans la même ville. Euh, étaient des grands amis d'enfance, un petit oh, peu comme, euh, comme Raymond, oui. Rougeau, toi, toi, oui, <rire> Raymond Rougeau, Raymond Rougeau, puis euh, MacDoug Lefebvre, c'est ça. Et puis, euh, ben, ils ont fréquenté les, les mêmes écoles, tout ça, euh, la même. Euh... Et puis, ils sont devenus euh, lutteurs. Euh... Ils, ont, ils ont eu une coupe de sais Tom Zink, qui était dans Canam Connection, et Ricky Martel à WrestleMania 2. Il y a eu Brady Boone euh, qui était Battle Cat ouais. dans notre affaire des fameuses gimmicks bizarres. Euh, ouais, ouais, ouais. Nikita Koloff de son Nelson Scott Simpson, John Nord de Berserker, Road Warrior Hawk et Barry Dorso euh, Smash, Rip Man. C'est toute une gang de gars qui s'entraînaient ensemble, qui allaient s'entraîner ensemble dans le Minnesota. Euh, yes! Ça, ouais. Et puis, dans le fond, euh, Kurt Enig, euh, il a commencé euh, à lutter dans les années 80, au début des années 80. Ouais. Et puis, euh, connu sous le nom de Cool Curtainig, il a commencé sa carrière de lutte professionnelle le 30 janvier 1980. Euh, donc, euh, un peu plus, c'était en 1981. <rire> tu oh, penses à ça? Ouais, C'est ouais. quand même autre. Dans euh, la AWA, la fameuse American Wrestling Association, du grand Vern Ghani, qu'on parle souvent, euh, promoteur, ancien promoteur et euh, lutteur euh, professionnel. Disons que cette fédération-là avait pas mal mis euh, son père, euh, Larry Deacsenning, sur la map. Là. Ah, tout à fait tout, à fait, tout à fait. C'est ça. Puis, euh, comme, fait que dans le fond, le premier passage de euh, Kurt Hennig, à la WWF, c'est fait, dans le fond, dans la période de 1981 à 1983. Wow. Et puis, Enig a commencé sa carrière à la WWF euh, en Jean 81 dans le fond. Contre puis, Johnny Rhodes. Oui, c'est ça. Il a, il, a, il a fait son premier combat contre Johnny Rhodes Puis, il s'est imposé comme un jeune lutteur ayant du potentiel contre euh, des lutteurs comme euh, Playboy Body Rose, Rick Damer Valentine, Killer Khan. Euh, finalement, euh, il a été jumelé dans un, un match, un tag team, dans le fond. C'est-à-dire euh, qu'en équipe avec un autre jeune catcheur ayant l'avenir, euh, un, un bon potentiel, dans le fond, Eddie euh, Gilbert, euh, lui-même le fils d'une un, légende de la lutte, euh, Tommy Gilbert. Est-ce que Eddie Gilbert, ce n'est euh, pas euh, le fameux Gilbert qu'on qu'on a, qu a vu interpréter euh, la parodie de Goldberg. Non, non, non, ça, c'est Dwayne Gill. OK, Dwayne Gill, OK. okay non, je ne suis pas grave. OK, okay là, après, après cette période, il a fait passage à la Pacific Northwest Wrestling. En 82, Enig a fait équipe avec son père, Larry DX Enig. Ils ont remporté le championnat N.W.A. Pacific Northwest, en mm -hmm. battant les champions en titre Rip Oliver et Matt Bourne, qui a personnifié donc the clown, yes. le 27 avril, pour leur de le, le premier match contre ses mêmes adversaires. Il a ensuite remporté les titres avec Body Rose le 5 novembre 1983 et Scott McGee le 23 décembre 1983 également. De 84 à 88, il a fait des apparitions occasionnelles pour la fédération, qui pendant ce temps-là... Euh, euh, un petit peu. Il a travaillé pour la New, la New Japan, Japan pour wrestling, wrestling et sur, sur certains territoires, la NWA, notamment à Saint-Louis, la Central States Wrestling et la Continental Wrestling Association. Yes. Puis, euh, par la suite, dans le fond, après son passage de 84 à 88, il a euh, fait un retour à la NWA de 83 à 88, dans le fond. Puis, Enig est revenu, euh, il, est, il est finalement l'une des plus grosses vedettes euh, dans cette promotion-là, puis il a remporté euh, le championnat du monde de la WWE face à, euh, au défunt Scott Hall, là, en battant, euh... ah non, mêlé il était champion par équipe. Avec Scott Hall. Avec ouais, Scott Hall, c'est ça, excusez-moi. Avec Scott Hall, puis ils ont battu dans le fond euh, George, euh, Jimmy Garvin, puis euh, euh, Steve Regal, le 18 janvier 1986, euh, euh, au Nouveau-Mexique. Plus tard, il a repris sa carrière solo dans l'AWA, ce qui lui a porté fruit, car il a vaincu le légendaire Nick Barquinkle pour le ouais. championnat du monde de poids lourd et w à à Clash le 2087 à Valleg avec l'aide de Larry Zbisco et en devenant il Et Nick, avec son père Larry Axening, ont eu une longue feud avec Greg Gagné et son père Vern Gagné. Et puis, ben, ils ont commencé à être associés à Maduza Misseli, celle qu'on a eue, dans le fond, en entrevue récemment. Oui, bien sûr. Euh, Maduza, qui a sorti d'ailleurs son... Un, Elle va aussi. le sortir euh, le 27 mars, si je ne m'abuse. Oui, euh, 23 ou ouais, 27, euh, en tout de... euh, cas. Puis, dans le fond, euh, ça s'appelle « The Woman Who Would Be King ». Et puis, on, on vous, euh, vous invite à aller euh, sur eCWpress.com euh, euh, si jamais vous voulez avoir son livre. Il est disponible sur Amazon aussi. J'ai mis le lien aussi, quand. C'était sa fête le 9 février dernier, j'avais mis le lien dans notre site wrestlework.news. Yes. Et puis, euh, Enig et Madouza, ils ont rejoint euh, The Diamond Exchange, un clan qui était constitué à cette époque-là, dans le fond, du manager DDP Diamond Dallas Page, qu'on connaît bien, oui. euh, qui fait maintenant DDP Yoga. Euh, qui comprenait également Bad Company et euh, le colonel euh, de Beer. Bad Company, ce n'était pas les Orient Express à IWE? Euh, Je pense. Je pense, pense que c'était avait Sato peut-être, mais il me semble que t'as la visite. De, voir, de, t t trouve, de mémoire, il me semble que oui. Et puis, euh, ben, euh, à noter qu'en 1987, il a, euh, il a été élu le lutteur de. Euh, le, le most improved. Oui, c'est ça. celui qui s'est le plus euh, ouais. amélioré dans, dans l'année par selon le Pro Wrestling Illustrated. Puis là, il faut, ne faut, euh, faut, faut pas négliger ce que je veux dire. Là. Enig a détenu le titre de WWE pendant un peu plus d'un an en, en battant Nick Buckingole, comme mentionné plus tôt, ça. avant de le perdre face à Jerry Lawler euh, le 9 mai 1988. Il l'a gardé à peu près 400 jours. Comme beaucoup d'autres stars euh, de l'époque, donc, Hulk Hogan, Rick Martel, les Rockers, Sean Michaels et Marky Jannetty. Il fallait que je le plug, bien sûr. <rire> et Nick a quitté les W pour la WWF avec la promesse d'avoir un meilleur salaire et, et d'être mieux utilisé dans la compagnie. compagnie ça. Il a travaillé surtout pour la New Japan Pro Wrestling. Là. La Old Japan. Ah, euh, la, la Old Japan, pardon. parce que dans le fond, il ne faut pas faire la. Faut ah, c'est ça. Il y a la NJPW et la NGPW. Oui, c'est ça. Euh, puis, dans le fond, c'est ça, il a fait un retour à la WWF euh, sans défaite de 88 à 90, puis là, c'est là qu'il a fait son espèce de grand retour, tu euh, à WrestleFest où il a effectué le tombé sur Terry Taylor. Enig a fait son retour euh, télévisé dans le ring le 11 septembre, dans l'épisode de All American Wrestling, en battant le jobber euh, Ron euh, Ruvichaud, le 1er octobre dans l'émission de, de Superstars, des vignettes, c'est-à-dire ah, ben oui. des vignettes promotionnelles, tu sais. Ben oui. Et C'était tellement hot, les vignettes qu'il faisait, honnêtement. Euh, je vais faire une parenthèse là-dessus, puis on pourra, euh, on pourra élaborer. Mais honnêtement, c'était tellement genre le personnage de Mr. Perfect, il était juste tu sais quand, savoureux. Quand il lance le ballon de football, il court, il court, il court, puis là, il rattrape sa passe. Ah, C'est cool, hot, hein? Il, fait, il, il lance un 300 virges, puis il ramanche le 300 virges, Genre, mettons. Là. Il fait toujours des abos, il, fait, il vide une table de billard. C'est ah, oui, vraiment débile, mais... ah, C'était vraiment hot, quand même. Un... Il fait toujours un trou d'un coup, quelque chose. Ah, ouais, c'était vraiment cool, honnêtement. C'était la belle époque. Et puis, euh, ben, ses clips, dans le fond… Euh, la perfection. La perfection, c'est ça. Et Nick a fait ses débuts dans un pay-per-view euh, à Survivor Series 1988, puis il a participé dans un match Elimination par, euh, par équipe, 5 contre 5, en tant que membre de l'équipe du co-capitaine Andrew the Giant, avec Rick Rude, le défunt Dino Bravo, qui était le co-capitaine, -co ouais. et euh, Harley Race contre… Euh, l'équipe des co-américains co dans le ben fond, non, le avec... co-capitaine, ben, c'est oh, Jim ouais, Doggan, Il y avait Jim Dogan Jake, Jake Roberts, Roberts qui était co-capitaine. Ken Patero, Tito Santana, Scott Casey. Perfect et bravo, ils ont été les seuls survivors, euh, les deux seuls survivants euh, du combat. Et puis... Euh... Ouais, il est resté un véhicule de la télévision pendant plus d'un an. En battant des mid Carter, contre, comme Coco Beware, ben, je dirais plutôt low Carter, mais en tout cas. Ouais, ouais. Euh, Coco Beware, Blue Blazer, euh, notamment, c'est ça, Blue Blazer, Harrison IA5, One Heart, yes. qui est malheureusement décédé dans ce personnage-là. On ne rentre pas dans les détails, mais euh, disons qu'il y a une vidéo qui en parle un petit peu. Yes. Red Roosters, euh, Jimmy Snuka, Tito Santana, et Bret Hart, tout au long de l'année 89. Ce serait cool, à un moment donné, de faire une émission sur la Heart Foundation. Oui, c'est ça, c'est oh, ça. ça Ce n'est pas, pas un jeu Et puis, euh, ben, dans le fond, euh, le 7 octobre, lors de l'épisode euh, de WWF Superstar, Perfect a commencé à apparaître avec euh, The Genius, euh, notre ami qui est malheureusement décédé WWF récemment, année vie, pas ouais. fou, euh, le jeune frère de Macho Man, puis euh, comme manager, puis c'est un poète dans le fond arrogant qui, euh, qui a eu une petite rivalité. Avec Hulk Hogan, que je vous invite honnêtement à aller visionner notre. Il notre, nous parle euh, depuis l'Équateur dans son véhicule. C'était vraiment, honnêtement, vraiment cool. C'est dommage que monsieur a, a nous a quittés. Bref, euh, la rivalité, c'est euh, s'étant intensifié lorsque le genius a battu Hogan par des comptes à l'extérieur avec l'aide d'Enigue. Tu sais. Puis le 31 octobre, la journée de l'Halloween, lors du Saturday Night Main Event, et que le duo a volé la ceinture de Hogan. Hey, C'était vraiment cool, il l'a détruit dans le backstage. Ça c'est dans Forever. Yes, perfect. Et Hogan ont lutté sur les événements live où il a perdu contre Hogan, mais ils n'ont pas couronné à la télévision. Concouru, ouais. En oui. Concouru, excuse-moi, à, à la télévision avant le 5 janvier 1990. Lorsque Enig a reçu sa première, euh, dans le fond, opportunité euh, pour le championnat de la WWF contre Hogan, lors de la euh, retransmission de télévision en direct sur le réseau euh, MSJ, que c'était son premier euh, match télévisé contre Hogan qu'il a gagné par disqualification. Au Royal Rumble 90, Perfect a attaqué l'adversaire de Genius, Brutus Beefcake, euh, après leur match, ce qui a déclenché une fiole entre les deux. Plus tard, dans la même nuit, Perfect a participé au Rumble, bien entendu, mm -hmm. et est entré à la 30e position. Il a éliminé Rick Rude avant de se faire éliminer par Hogan euh, et que ce dernier remporte le Rumble. La séquence d'invincibilité de Mr. Perfect a pris fin Lorsqu'il a subi sa première défaite à la télévision contre le champion intercontinental Yul Smith Warrior lors de l'émission spéciale MSG Network le 19 mars. Sa première défaite euh, en solo, euh, en pay-per-view, était contre Brutus Beefcake lors de WrestleMania 6 au Skydome de Toronto. Yes. Hogan et Perfect ont combattu dans un match le 23 avril lors du Saturday Night's Main Event dans lequel Hogan a effectué le tombé sur Perfect, bien yes. entendu. Yes. À la suite de sa défaite contre Hogan, Perfect a secrètement mis fin à son association avec euh, le, le genius. Janus Danny Pofo. Et puis ensuite de ça, dans le fond, euh, il y a eu le, le fameux règne euh, intercontinental, dans le fond. Un ouais, euh, des meilleurs règnes. Yes, euh, qui s'est fait de 1990 à 91. Donc, euh, je commence... Comme suit, en 1990, Perfect participe dans le fond à un tournoi pour l'Intercontinental heavyweight Championship, après que l'ancien champion Ultimate Warrior ait abandonné le titre après avoir remporté le championnat du monde à WrestleMania contre Hulk Hogan. Title for Title, le mi ouais là, qui champion. Et puis, Ben Griff, il aurait pu garder, les deux, là, maintenant. Ouais, ben, pour moi qui décide. ah non, je le sais, ben mais tu sais. Perfect a remporté le tournoi pour le titre vacant en battant Jimmy Snuka en quart de finale le 5 mai dans l'épisode de Superstar et l'ancien double champion intercontinental Tito Santana, euh, qu'on a un petit segment de lui euh, d'ailleurs sur une Bien émission sûr. spéciale. Il fait petite, en finale vidéo, euh, le 19 mai lors de l'épisode de Superstar. Après sa victoire au titre, Perfect a embauché Bobby Hinnon comme manager, Perfect euh, et a réussi à défendre son titre contre Santana le 28 juillet lors du Saturday Night's Main Event. Au départ, Renning devait défendre son titre contre Brutus Biffkeuk à SummerSlam 90, ouais. suite à une défaite contre Biffkeuk à WrestleMania, mais ce dernier a subi une blessure, et de Texas Tornado, Kerry uh, Von Erik a remplacé Biffkeuk et a défié un à qu'à 90, puis c'est ça, il l'a battu. Euh, le 11 août, euh, pour ça. le 11 à août, à l'épisode de W.H. Superstar, c'est ça, il l'a défié. C'est ça. C'est ça, puis Kerry Von Ehrich, Texas Texas Tornado, l'a battu à SummerSlam 90. C'est ça. Puis quelques mois plus tard, Enig a été euh, choisi comme capitaine pour être euh, avec les Demolition en tant que euh, Team Perfect. Ouais. C'était vraiment hot. T'as le Perfect. Ouais, team. Contre The Warriors, euh, The Ultimate Warriors, c'était un édoux Legion of Doom. C'était, honnêtement, là, en tout. Puis moi, là, c'était un des meilleurs 90, euh, un vieux, Survivor Series qu'ils ont fait euh, de tous les temps. C'est les Soul Survivors ouais. qui se pognaient en finale, là, les Hills contre les fakes. Ah, ouais, c'était. Il euh... regardé, à refaire ça, c'était c'était. Ah, mmh. c'était vraiment cool, tu sais. Euh, euh, les, les survivants, puis tout ça, là, moi, j'adorais ça. Et puis, euh, ben, il a euh, ont, ont défié sans succès Texas Tornado dans un match revanche pour le championnat de la Constantin le 24 novembre hein, au, euh, au MSG euh, Network, avant de, de regagner le titre en battant Texas Tornado le 15 décembre pour euh, l'épisode du Superstar, avec l'intervention de Ted DBS. Perfect a défendu le titre contre Texas Tornado lors d'un match revanche le 2 février 1991, dans l'épisode de Superstar, où il a conservé le titre en perdant par décompte à l'extérieur. Là, tu te rappelles WrestleMania 7, le grand, le grand événement de l'année en 1991, WrestleMania 7 euh, au Los Angeles Coliseum, ce qui a servi de, des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1991. Oui, oui, as raison. Uh, Perfect a eu une rivalité avec Big Bossman, ouais. ce qui lui a valu une, une défense de titre contre lui à WrestleMania 7, comme j'ai mentionné, où il a conservé le titre en perdant par disqualification, parce que là, euh, Big Boss Man, il est attaqué par Aku et Barbarian. Mais là, à la fin, André Le Gilles, il arrive, puis tu te dis que les remontes en bâton. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, c'était très bien. Le mois suivant, dans le fond, Perfect, il a, il a remporté la batteur royale du 27 avril, qui se, qui se tenait, dans le fond, euh, au, dans, durant l'événement télévisé du Saturday Night euh, Main Event, euh, en éliminant euh, le grand Greg Valentine. Et puis, euh, ce qui a conduit à un match entre les deux pour le titre euh, de Perfect le 14 mai dans l'émission Primetime Wrestling, où Perfect a conservé le titre par disqualification. Ensuite de ça, dans le fond, il y a eu euh, le 15 juin dans l'épisode de Superstar. Est-ce que tu vas en parler mon ami? Oui, on va en parler euh, vaguement, mais on va en parler quand même. Yes. Bobby Hannon s'est retiré en tant que manager, il a, il a eu un rôle de commentateur, il a présenté de Coach comme le nouveau manager de Henning. Yes. Ça ressemblait un peu à Bill Alfonso C'est ouais, pas ouais. le même gars, mais ça y ressemble avec son sifflet. Yes. Henning a commencé une rivalité avec Davey Boy Smith, mais a subi une blessure au dos à la fin de juin 1991, ce qui a malheureusement avorté cette feud. Bretard a été annoncé comme son prochain challenger le 13 juillet dans l'épisode de Superstar. Et entre-temps, Henning a été exclu de tous les house shows, la plupart du temps remplacé par Typhoon. À la télévision, il a lutté contre quelques jobas, mais pour éviter de se fatiguer avec le dos, avec son finish à Perfect Flex, il a adopté la gimmick de jeter son adversaire hors du ring avec des goûts et de les vaincre par des comptes. De toute façon, Paulie de a de... Yes. De son titre. Perfect a perdu le titre à Bret Hart, contre Bretard à 1991 dans un match... Euh... Il était considéré comme le deuxième meilleur match de la nuit, en 1991, dans le Pro Wrestling Illustrated. Ah oui, nice, c'est hot. Hein. Et je me souviens là, que c'était fabuleux. C'est ça, il avait perdu. Tu sais, il, a, il arrive à faire la prise d'enquête, l'arrivée en sharpshooter. Ah oui, ah, c'était trop. hot, Et puis, il a passé l'année suivante à soigner sa blessure, sa fameuse blessure au dos. Oui, c'est ça, il puis était devenu euh, manager de Ric Flair. Exact, il est revenu à la télévision le 23 novembre, euh, dans l'épisode de Superstar, où il est devenu manager de Ric Flair. Euh, fraîchement arrivé à WCW. Oui, parce que c'était pas rien avec Jim Hurd, ça ne marchait ouais. pas. La est était plus bonne. Il... Non, non, non, non c'est ça. Puis la semaine suivante au Superstar, Perfect est devenu un commentateur de l'émission pour l'année complète, agissant comme annonceur arrogant, approprié pour les pay-per-views, euh, dans le fond, avec notre ami... Euh, ouais, le play play-by-play, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pendant cette période, Perfect a aidé Flair à gagner des matchs et les, Il les a dirigés vers deux règles de champions du monde. Euh, des poids lourds en 1992. Oui, la fois euh, au Royal Rumble, une autre fois plus tard dans la nuit, quand euh, il perd un WrestleMania 8, mais il, il la regagne, euh, ouais, ouais, un petit ouais, peu ouais. plus tard dans la nuit euh, contre Macho Man. Euh, C'est ça, ça. Ouais, je m'en souviens de ça. Il fait la prise en 4, puis l'arbitre contre <coughs> plus, là, parce que Macho Man fait comme s'évanouir. Et puis, dans le fond, à l'automne 1992, Perfect et Flair, ils étaient au milieu d'une rivalité avec Randy euh, Macho Man Savage, ouais. puis euh, résultant, un match par équipe à Survivor Series, où Flair et Razor Ramon euh, affrontaient Savage et Ultimate Warrior. C'était un bon match. Ça. Puis euh, cependant, Warrior a été congédié de la WWF quelques semaines avant l'événement pour, pour dopage. Ouais, parce qu'on l'a parlé dans l'émission euh, Scandale de ouais, McMahon. Mais fait que ce combat-là, si je me souviens bien, il n'a pas eu lieu. Ouais, euh, bon match, ça aurait été un bon match. C'est ça, c'était supposé lieu, mais ça un bon match. Bref, bien. le 16 novembre, à l'épisode de Primetime Wrestling, Savage a, a demandé à Perfect d'être son. Euh, d'être son partenaire. Est-ce que tu vas en parler un peu plus? Euh, oui, bien sûr. Après avoir au départ trouvé l'offre de Savage Idiote, Perfect a été influencé par les cajoleries de Savage et par les commentaires prétentieux de Bobby Heenan et par le fait de toujours se faire dire quoi faire, ce qui conduirait à Perfect de devenir Face pour la première fois de la WWE en jetant de l'eau sur Heenan et en acceptant l'offre de Savage de revenir sur le ring et de devenir son partenaire à Survivor Series 1992, mesdames et messieurs. Et... Puis Enig a fait son retour sur le ring à Survivor Series 1992, dans le fond. C'est ça? Ouais, oh, c'est ça. Et puis, euh, où Enig et Savage ont remporté leur, con le leur combat. Perfect a commencé une grosse rivalité avec Ric Flair. Il a fait son retour à la compétition en simple le 2 janvier 1993, à l'épisode de Superstar, où il y a battu The Berserker. Hus! Hus! il faut mentionner qu'à Survivor Series, ils ont gagné, mais c'était en contre Ric Flair et Razor Ramon. Ouais, il Ou, faut le mentionner, là puis Enig a participé au match de Royal Rumble de 1993 pour déterminer le, le, le number one contender pour le championnat WWF à WrestleMania C'est Si que Puis il a éliminé euh, Flair, Skinner, Jerry Lawler, euh, Ted DiBiase, Coco Beware, puis... Ah, euh... oh, il a été éliminé par DiBiase. Ouais, si Coco Beware, puis il a été, éliminé Beware, par... le... sûr, été trop ça, sur tout lui. Tout à, fait. Euh... tout à fait, tout à fait. Donc, euh, voilà. Et Nick a battu Ric Flair le soir euh, d'après à Monday Night Raw, dans un match où euh, le perdant serait forcé de quitter la Fédération. En conséquent, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que euh, Flair il a quitté la WWF pour retourner à la WCW, puis a continué à aller euh, faire la, une rivalité, dans le fond, avec le The Narcissus Lex Luger, qui a euh, insulté Mr. Perfect pendant ses promos. Euh, Luger a gagné l'affrontement à WrestleMania, Bien que les deux euh, pieds de Perfect touchaient les cordes, si hein, tu te souviens. Hein? Ça, ça explique pourquoi euh, Mr. Perfect euh, il a pris sa vengeance à WrestleMania 10 qui a arbitrait contre Yokozuna. Il était sur le bord de, de, de faire Alpine, il a décidé de ne pas compter et il a disqualifié Luger. Il voulait se venger de cette humiliation-là. Oui, c'est ça. Par ah ouais, bon, la suite, Perfect a poursuivi Luger dans les coulisses où il a été attaqué par derrière par Shawn Michaels. En conséquence, Perfect a commencé une rivalité avec Michaels. Pendant ce temps, Enig s'est qualifié pour le tout premier tournoi télévisé King of the Ring en battant Dorn the Clown. Au pay per -view King of the Ring 1993, Perfect a vaincu Mr. Huge dans les quarts de finale, mais a perdu à l'éventuel vainqueur Brett de Hitman Hart dans les demi-finales. Et hey, puis, On parle de King of the Ring, est-ce que tu as entendu parler? Ils vont les refaire. Fire the king of the ring. Ah ben oui, il y a des rumeurs là-dessus. Oui, là. oui, ouais, ça reste d'être fort, fort intéressant. Fait que suivez ça, les amis, ça va être très agréable s'ils peuvent remettre la main là-dessus. C'est parce que ouais. là, on a parlé de WrestleMania Pas 10. C'est ça. Perfect, était sur le point d'entrer dans une autre rivalité avec Luger yes. à la suite de WrestleMania 10, là, mm -hmm. la, la crosse qu'il a faite. Yes. Euh, au cours de laquelle il a expliqué qu'il avait agi ainsi à cause de la victoire illégale de Luger à WrestleMania 9. Cependant, les plans ont été abandonnés après que les problèmes de dos d'Henning soient revenus. Il a quitté la WWF en 1994. Et puis, euh, Henning a pris une année sabbatique pour soigner son dos, jusqu'à ce qu'il revienne dans l'entreprise comme commentateur d'un pay-per-view euh, dans le Survivor Series 1995. Exactement. Le week-end suivant, Jerry Lawler a annoncé Perfect comme son remplaçant au WWF Superstars. Il s'agissait de son deuxième passage en tant qu'annonceur commentateur sur le spectacle avec Vince McMahon, cette fois également avec Jim Ross en tant qu'analyste. Puis euh, plus tard, en 1996, mon ben, euh, McMahon ouais. a quitté Rust et Russ est passé, Ben Jim Ross dans le fond, il est ouais. passé euh, au rôle de Play-by-play. -play. Euh, Perfect a, a également fait des commentateurs en, en couleur notamment au Riot Rumble, Summer Slam, Inner House 10, c'est celui qui, qui était... Euh, Mind Game. Perfect a également été spécial Outsider Enforcer pour le match de championnat de la WWF entre Shawn Michael et British Bulldog au pay King of the Ring de 1996. Ok, là, de 1997 à 2000, il a fait un passage à la WCW. Oui, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas tout nommer parce que sinon, on va être en demain matin. Fait que euh, dans le fond, euh, tu peux y aller, mon ami. Oui, c'est ça. Euh, Four Horsemen et NWO 97 à 99. Enning a signé un contrat avec la rivale WCW à, à la mi-97. Il est revenu en tant que catcheur son vrai nom, car Mr. Perfect, les droits d'auteur, est à WWE. Exact. Il a fait ses débuts à WCW en tant que Babyface le 30 juin dans l'épisode Monday Nitro, lors d'une bagarre qui a éclaté après le Main Event. Son premier match officiel dans la fédération où, euh, où il y a eu le pay-per-view de juillet, dans le fond, ouais. ça s'appelait Bash of the Beach. Euh. Euh, dans le fond, les, le pay-per-view de juillet, où il lutte euh, en tant que partenaire mystère de Diamond Dallas Page contre les, euh, les membres de la NWO, Randy Savage et euh, Scott Hall. Et Nick finit par, euh, par se retourner contre son partenaire, DDP, euh, puis euh, ça l'a coûté la victoire à DDP. Ouais. En conséquence, dans le fond, Enig a commencé à rivaliser à avec Page. Le, ils ont eu une, une, feud, une feud, dans le fond. Dans un match au pay-per-view de, de World Wild, Enig a continué à utiliser le Fisherman Suplex comme prise de finition. Euh, parce que ça, je pense que ce n'était pas trademarké par la WWF. Je ne suis pas sûr. Oui, mais c'est la Enigplex. Oui, c'est ça. T'sais, il fallait je change un nom <rire> perfect, mais pour Enig. Là. Euh, peu de temps après ses débuts, il est devenu l'un des, des favoris du Forestman et du New Worlder. Car les deux écuries ont voulu l'avoir parmi eux. Okay. Il a finalement décidé de rejoindre les Four Horsemen, prenant la place de Arne Anderson, qui prenait sa retraite à cause d'une blessure au cou. Euh, C'est ça, il a annoncé à, à Nitro qu'il sortirait. En Enig a répondu affirmativement à l'invitation d'Anderson en disant ce serait un privilège. Le plaidoyer d'Anderson, selon lequel Enig prend sa place, a fait objet de la parodie de la semaine d'après des Four Horsemen par la NWO, qui a conduit au match War Games. Tu sais, les fameuses deux cages. Oui, oui, oui. À Fall Brawl, dans le fond, Enig aurait été attaqué dans les coulisses par la NWO avant le match Wargame et serait venu au bord du ring au milieu du match avec son bras en écharpe. Le tout s'est avéré être une ruse alors que Henning a trahi les Men et a rejoint la NWO noire, dans le fond, là, la, la, la NWO originale. Mais... Et puis, à l'automne 1997, est-ce que tu veux... Euh, oui, bien sûr, ben oui, ça c'est sûr, il faut en parler. Enig euh, a été rejoint par son grand ami uh, Ravishing Rick Rude la NWO. En 1998, Enig et Rude ont été mis en rivalité avec Bret Hart et ses beaux-frères, les Bulldo ben, British Bulldogs et Jim Nider, au cours de laquelle les deux équipes se sont affrontées dans plusieurs combats tout au long de la première moitié de 1998. Enig a perdu contre Hart à Uncensored et a vaincu Bulldog à Spring Stampede. Puis dans le fond, là, il a eu, après ça, il y a eu une blessure au genou en 1998, puis il a comme été mis un peu à l'écart. Tu sais, on, on va y aller quand même euh, rapidement. Puis ensuite de tout ça, euh, bien, il avait perdu un combo aussi contre Conan. Euh, puis à l'automne 1998, Enig a commencé à rivaliser avec Dean Manenko pour, euh, pour sa trahison des Horsemen de 1997, ce qui a abouti à un match entre les deux lors du pay-per-view euh, Fall Brawl de décembre que Enig a perdu. Après sa défaite face à Dean Malenko, Henning a été retiré de la télévision pour soigner sa blessure au genou. Il yes. revient à la WCW lors de Starcade en décembre pour aider Rick Bischoff à battre Rick Flair. Enig s'est associé à Barry Windham pour affronter Flair et son fils David dans un match par équipe à Sold Out 99 que l'équipe des Flair ont remporté. Mais ben, ça devait être malade. Je ne me souviens pas d'avoir vu ce combat-là, mais tu imagines imagine, Kirk et Nigg contre Dean Manning. Ah, oh, ça, c'est... Ça peut euh, être comme... Il faut, faut, faut absolument que je me un tape. C'est sur 10, c'est Ah, c'est sûr, là. Euh, tu peux continuer, là. Hein. Oui, en 99, mm -hmm. les deux factions NWO ont eu une coalition. Nigg a été placé dans la NWB Team, un groupe composé d'ultas de milieu de carte de la NWO. Cependant, il a été expulsé du groupe après s'être opposé au dirigeant lors de l'épisode de Nitro, le 25 janvier. Ensuite de ça, il y a eu une période un peu plus... Euh... Creuse de. Ouais, wow, ben là, la, la, la West Texas Redneck avec Barry Windham. Exact. Dans le fond, euh, ben, c'est ça, il est en équipe avec euh, Barry Windham, puis Enig et Windham ont, dé ont détenu les titres pendant, euh, les titres par équipe, dans le fond, de la BSW, pendant. Excusez-moi, euh, un mois avant de perdre contre Benoît et Milinko dans un Lumberjack match. Le mois suivant, on censure, dans le fond, après qu'Anderson e ait attaqué euh, Enig, parce qu'Anderson est revenu, il avait, il avait annoncé qu'il qu prenait sa retraite, mais il est revenu à lui soulever. Enig a affronté Hulk Hogan, mais a perdu lors du main event de l'épisode de Thunder du euh, 18 mars, après qu'Horace ait sauvé Hogan euh, d'un Enigplex. Ok, les Rednecks, ben, je veux dire, euh, ouais, Barry ouais. Windham et euh, Kurt Henning, ils ont fait leur dernière apparition au pay-per-view Wild, le 14 août où Nick Barry et Barry et Duncan ont perdu contre Revolution, une équipe composée de Perry Saturn, Shane mm -hmm. Douglas et Dean Malenko Dans un match trois contre Watt. Ouais, de... Franchement. Hein. Yes. Puis après ça, dans le fond, euh, euh, après la dissolution la dissolution des Red Enig a commencé une histoire dans laquelle il a déclaré qu'il suivait les ordres des euh, pouvoirs en place, selon lesquels il perdait un match par tomber. Il devrait, il, il devrait euh, se retirer euh, complètement de la lutte professionnelle. Que dans le fond, il a participé à un tournoi pour couronner le nouveau champion du monde des poids lourds. Puis euh, dans le fond, il a gagné contre Disco Inferno au premier tour. Mais c'est incliné contre Jeff Jarrett, dans le fond, euh, lors du de, de, de deuxième, deuxième tour. Ou... Ronde. Il a été obligé ça. de prendre sa retraite après avoir perdu un match de retraite contre Buff Bagwell au Pay-Per-View Mayhem. Il est cependant ré réintégré par les pouvoirs en place. Un mois plus tard, il s'associe à l'équipe Creative Control. C'est les Iris Brothers qui s'étaient arrosé les cheveux. Oui, je pense que oui. Oui, c'est ça. Euh, avec qui il bat à Harlem Heat et Midnight à Starkid 99. Yes. Il est resté à la télévision de WCW, son. Euh, son dernier match avec la compagnie était face à Chris Harris, le VME dans l'épisode de World Wild, que Henning a remporté. Enig a quitté la WCW après la fin de son contrat, l'été 2000. Dans le fond, c'est comme s'il était resté genre 3-4 ans. Plus que ça. Ensuite, ben, t'sais, ben, t'sais, il y a eu euh, des petites euh, apparitions par-ci par-là. Là, il y a eu, dans le fond, euh, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une fédération qui s'appelait la XWF. Ouais, fédération là, éphémère. Là. Excitement Wrestling Federation. Ont... C'était comme un projet pilote. Ils ont fait quelque chose. Euh... C'était entre puis et la création de piano, je te dirais. Là. Ça a duré ouais, genre ouais. six mois. Là. Ouais, c'est ça. Puis Enig il a lutté quelques. Quelques combats pour, euh, pour cette fédération-là. La promotion n'a pas duré longtemps, comme tu dis, dans le fond. Puis tu sais, c'était tous des, euh, des gros vétérans qui étaient là. Je me souviens, il y avait euh, Vampiro, il y avait euh, Hogan, il y avait, Boys, Boys, Marty Genety. Marty Genety, il y avait les Nasty Boys, Marty Genetti, il y avait les Road Warriors aussi. Il y avait un Roy match, à un moment donné, c'est AJ Styles contre Kit Cash, c'était excellent. Pour oh, ouais. les Cruiserweight, c'était ah, c'est comme une transition qu'il y a eu entre ouais, les cette valeur, ça n'est pas resté, parce que ça, je trouvais que ça… Il y avait Loki aussi, on le voyait de temps en ouais, temps. Oui, il a fait un bâton royal par exemple. Ouais. est aussi, aussi, il me Puis dans le fond, veux-tu nous parler de son arrivée à la WWF, WWE? Oui, il a fait son deuxième retour à WWF au Royal Rumble 2002. Ouais. Euh, là, il est rentré, c'est un peu rentré qu'il des 30 participants est à nouveau présenté comme Mr. Perfect. C'est ça, bien que son vrai nom soit largement reconnu. Il est entré à la 25e position. Il a été l'un des trois derniers concurrents avant d'être éliminé par l'éventuel vainqueur, Triple H. Il a fait de bonnes impressions, par exemple, parce que porter ouais. le Perfect Plex à Kurt Angle, c'est quand même bien. Oui, vraiment. Sa performance ainsi que la réaction positive de la foule à Atlanta, c'était malade. Moi, je me souviens même, c'était malade quand on a vu... Like on l'avait vu passer le rideau en même. Oh. Je me souviens, là, on était jeunes puis on criait dans le salon. Euh, Perfect a apparu la nuit suivante à Raw dans un match contre Venus qui s'est terminé en No Contest. Euh, man, c'est le king du, du No Contest, lui, euh, Mr. Bah, Perfect. Ben, ouais, ben, bah, ouais, façon de heal, de gagner, bon, son on veut. Il a ensuite eu euh, des courtes rivalités avec euh, Stone Cold Steve Austin, Rob Van Dam avec, euh, avant de former une équipe avec Sean Stasiak lors euh, d'un ah, hors show en mars et en avril, ainsi qu'une un, équipe à la télévision avec le défunt Big Bossman, son ancien rival de WrestleMania 7. Henning a été drafté à Raw lors du tout premier euh, Brain extension mm -hmm. de la WWE. Le dernier match télévisé de Henning à WWE a eu lieu euh, le 6 mai lors de l'édition Heat, où il a battu Tommy Dreamer. Il a également participé à un dark match à Insurrection euh, le 4 mai en battant Goldust. Puis là, on, on rentre pas dans les détails, mais il a été congédié parce qu'aux Affaires du Plain Right from Melly, c'était accompagné avec Brock Lesnar parce qu'il a ça, joué ouais. un mauvais tour. Mais ça, on a une émission qui parle de tout ça. Ça ouais, fait que vous irez le voir honnêtement, c'est super intéressant. On ouais. parle de plein de belles choses. Il a fait une petite apparition dans le fond à la TNA 2002-2003 ou après avoir été libéré par la WWE. Euh, il a signé avec Total euh, Non-Stop-Action Wrestling, où il a été impliqué dans une fio de, notamment avec une, euh, notre ami Jeff Jarrett et euh, Ron Killings. Oui, il a lutté une coupe de fouet, d'au Est-ce que tu veux nous parler de son décès? Oui, Kurt Enig est malheureusement décédé le 10 février 2003. Euh, il a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel de Brandon, en Floride. Il avait seulement 44 ans. Le bureau du médecin légiste du comté Hillsborough a déclaré que qu'Enig était mort à cause d'une surdose de drogue, il a été déclaré que les stéroïdes et les analgésiques ont également entraîné la mort de Kurt Enig. Il est enterré au cimetière de Getsemane à Newport, Minnesota. Yes. Excusez-moi pour le prononcer Non, ça. non, il n'y a pas de problème. Puis, euh, dans le fond, euh, Kurt Enig il a été entraîné au temple de la renommée de la WWE à titre euh, postum par Wade Bugs le 31 mars 2007 lors du week-end de WrestleMania à Détroit et puis euh, c'est sa famille dont euh, son épouse qui euh, qui l'a représenté. Puis, euh, lors du pay-per-view Payback, le 16 juin 2013, qui a eu lieu euh, à la fête des pères, son fils, Curtis Axel, il a remporté le titre intercontinental dans un triple threat face à Demise et Wade Barrett, qui étaient à l'époque champion intercontinental, si je m'abuse, euh, ouais. rendant hommage à son regretté père et devenant le premier et le seul duo père-fils à remporter ce titre à la WWE. D'ailleurs, euh, Curtis Axel, on n'entend plus bien ben parler. Hein. Oui, ben là, il n'est plus à WWE de, de mémoire, il n'est plus là. Non. S'il ben, si est encore là, il est au main event, genre. Là. Non, je pense qu'honnêtement, il n'est plus là. Puis, euh... Ça serait qu'on pour le contacter, puis voilà, ouais, sinon. Ouais, oui, éventuellement, ouais. on, on regardera ça. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié euh, un peu de temps avec nous euh, sur l'émission spéciale euh, qui s'adressait euh, à Mr. Perfect, alias Curtining. Euh, donc, euh, ben merci mon Ben. Ça fait plaisir. Si vous avez adoré l'émission, n'hésitez pas à faire un thumbs up. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Si vous avez des suggestions de sujets ou d'invités que vous devrez peut-être avoir, n'hésitez ben, pas à le marquer dans les commentaires. Alors, on va se retrouver très bientôt pour soit une entrevue ou une émission spéciale. Alors, soyez des nôtres. L'action ne manquera pas. Au revoir.